Salut salut Aujourd'hui on se retrouve sur mon serveur sur le pack ATM6. Et donc aujourd'hui on va faire un petit tour de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo un peu rapide euh, suite aux altercations qu'il y a eu dans le RP. Dans une première partie j'ai fait un duel amical avec un autre membre du serveur. Donc euh, je vais mettre le règle de ça. Ensuite euh, je vais parler un peu de l'évolution euh, du RP. Il s'est passé plusieurs choses, on va bientôt élire un nouveau président en espérant qu'il change. Et finalement on va parler de ma puissance industrielle parce que j'ai continué de construire des machines et tout et je pense que ça vaut vraiment le coup de le voir. Donc euh, libre à vous de passer à n'importe quel moment de la vidéo, il y aura les chapitres, si une partie vous intéresse pas vous pouvez passer et profiter de tout ce qui vous plaît au plus de la vidéo. On va faire un duel amical avec Voltan, normalement il est neutre, donc euh, pour tester la nouvelle armure très puissante que je viens de fabriquer, on va voir ce que ça donne. Et donc je vous laisse tout de suite avec le règle du combat qui devrait suivre. Sauf que quand il est arrivé, il a un peu pris peur en voyant mon armure et bah, il voulait plus faire le duel. Donc on a discuté et on s'est mis d'accord, je lui ai rappelé que c'était juste un combat amical pour s'amuser et se mesurer. Bon donc finalement on va faire le duel, même si il n'a pas beaucoup de confiance. 2, 1, c'est parti. Donc on a commencé le combat, normalement, on s'est tapé et commencé quand même à prendre des dégâts, malgré mon armure très puissant. Vraiment, des armeux, des Sauf En fait, il avait un sort de lenteur, juste mon épée qui fait beaucoup de dégâts, elle me ralentit. Et donc ça fait un énorme zoom, et j'avais beaucoup de mal à viser avec le zoom, j'arrivais pas à le frapper, c'était très dur. Et en fait, j'avais mis du temps à le remarquer, Souris, je suis zoomé, là. le chargement de mon épée, il remontait plus et du coup je pouvais plus faire aucun dégât. Donc euh, je suis mal parti. Mon armure, elle charge plus. Non mais je cherche suis... plus. Suis... Oh Attends, tiens. Tu la donne. Sauf qu'il s'est passé quelque chose de très bizarre. J'ai vu une espèce de créature apparaître. Qui était plus ou moins invisible. Et je comprenais pas ce que c'était. Je croyais que c'était un sort qui avait généré une espèce de sbire. Et en fait il a commencé à téléporter ses amis. Alors qu'on avait dit que le combat c'était un combat amical. Ce que je trouve complètement injuste. Donc, finalement, ce combat n'était pas très intéressant. Je vais quand même vous mettre un lien d'une vidéo privée dans la description du, du combat complet, C'est quoi cette tentative de triche Et ensuite, ils ont essayé de me frapper, sachant que je me défendais je moi, parce que j'avais pitié d'eux, je voulais pas les... Je voulais pas les annuler, alors qu'ils étaient de Comme nouveauté sur le serveur, j'ai commencé un peu à créer une bourse Et à, et à évaluer la capitalisation boursière des entreprises. Donc pour l'instant on n'est que trois entreprises à être comptées mais je vais un peu vous montrer à quoi ressemblent les statistiques. Et donc le but par la suite ça serait de construire une bourse pour pouvoir euh, potentiellement vendre des actions d'entreprise ou d'autres choses. Pendant qu'il y a Alexandre autour de moi. Parce qu'en fait là je suis à sa base parce qu'il pleut chez moi et c'est mieux pour elle ne que... pleut pas. Peut donc comme vous pouvez voir il y a juste nos trois entreprises capitalistes en train de monter en production mais il n'y a pas de concurrence c'est dommage. Donc dans une semaine, nous allons élire à nouveau un président et nous recommençons notre campagne. Notre campagne va toujours favoriser la création d'entreprises et l'industrialisation de notre pays. Pour favoriser l'industrialisation, nous allons probablement écrire des guides pour apprendre aux divers joueurs comment construire bah, des usines telles que celle-là ou alors un système de stockage. Probablement, nous allons faire une, une aide sociale pour les citoyens les plus pauvres donc euh, grâce à un système d'impôt, on va pouvoir leur euh, fournir un système de stockage de base de 4000 items. En un certain point, notre euh, programme ne change pas, nous avons toujours pour projet de construire un autoroute. Votez pour le retour intégral du capitalisme et vous serez riche avec nous. Actuellement, ma base est premièrement constituée d'un petit système de production électrique qui est suffisant jusqu'à du mid-game, je pense, et j'en suis plutôt heureux. Auparavant j'utilisais un réacteur nucléaire de Bigger Reactor, mais il est un peu trop embêtant à alimenter en uranium, mais je l'utilise plus en fait, mais il est toujours là. Le deuxième cœur de ma base, c'est cette merveille. Cette merveille me permet de miner des minerais en grande quantité et elle est formidable. Sinon ma base est également constituée de mon système de stockage, où je peux actuellement mettre environ 80 000 items, et j'ai également développé un système d'autotraft. Derrière cette porte, où le build sera fait plus beau par la suite, derrière cette porte se situe mon autocrafting. Grâce à ces machines, je peux automatiser la production de beaucoup de choses. Et donc, depuis mon système de stockage, je ne vais pas vous montrer le contenu car il est un peu confidentiel. Mais dans mon système de stockage, je peux demander automatiquement, par exemple, de mettre du sable dans ce four et qu'il me fasse du verre. Sinon, j'ai également cette petite machine, euh, donc avec Create, ça me permet de fermer les essences de Mystical Agriculture et donc de faire, par exemple, ces outils plutôt puissants. J'ai également essayé de comprendre le mode qui modifie un peu la table d'enchantement avec ces ces trois paramètres là, j'ai essayé de comprendre, mais bien plus des blocs de Draconium et de Glowstone, pour essayer de changer le fonctionnement de la table d'enchant, Ça m'a permis d'avoir quelques petits enchants. C'est donc la fin de cette vidéo sur le serveur modé. J'espère pouvoir vous retrouver à très bientôt dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, bien sûr. Abonnez-vous et à plus